Hey, salut, je pensais que ce serait une bonne idée de vous montrer quelques petites fonctionnalités de base dans Axure, mais qui rendent la vie beaucoup plus simple et que, pour tout vous dire, moi je découvre au fur et à mesure de mon utilisation. Donc, je vais les partager avec vous. Et ça concerne surtout les boutons que vous voyez, la plupart en grisé là-dessus. Qu'est-ce que ça fait Qu -ce que, Comment ça peut vous aider euh, bon, ils sont plus grisés pour la plupart parce que j'ai rien sur la page. Donc, à partir du moment où je mets quelque chose, bah, vous voyez, donc, euh, ils apparaissent. On va voir ça dans un instant. Mais la première chose, c'est au niveau de la sélection des objets. Parce qu'en en fait, il y a différentes façons de sélectionner les objets dans Axure. Bon, déjà, vous avez la façon classique euh, Windows. Donc là, par exemple, j'ai un sélectionné. Si je fais CTRL-Click, j'en ai deux. Une autre façon, c'est si je veux sélectionner les deux, c'est avec la souris, euh, clic gauche et tirer, hop, comme ça. Alors vous remarquez que quand j'ai fait ça, je n'ai pas entouré entièrement les objets. Il a suffi que la souris les croise pour qu'ils soient sélectionnés. Dans mon expérience, quand on commence à voir une page un peu chargée et ça arrive assez vite, ça, ça peut être très embêtant parce qu'on finit par euh, sélectionner des objets qu'on ne voulait pas sélectionner. Et ici, vous avez deux boutons qui vous permettent de changer le mode de sélection. Pour tout vous dire, je ne trouve pas les étiquettes très parlants, mais si on clique là-dessus, vous allez voir maintenant... Si j'essaie je, de sélectionner comme ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut que j'entoure l'objet complètement. Et si je sélectionne celui-là, tête 1 n'est pas sélectionné parce que je ne l'ai pas entouré complètement. Pour avoir les deux, ben, il faut faire comme ça. Et ainsi de suite. Donc ça c'est un peu à chacun de voir, mais personnellement, moi je trouve que le, cette option-là est nettement plus simple à utiliser. Alors après, euh, puisque c'est des caractères que nous avons choisis, évidemment, nous avons tous les attributs de style ici dans le, euh, dans le, je sais pas comment ça le panneau là, où, où on affiche ça. Mais on peut aussi on a, les accéder ici, donc par exemple couleur du texte, on peut changer ça. <cười> hein? Dessus. On peut changer les couleur de fond, on peut le mettre en italique, on peut changer euh, la façon dont c'est centré ou pas, mais ça ne se voit pas trop là-dedans. Euh, on peut aussi changer la façon dont c'est affiché, ça, ça vous pas, il faut regarder une boîte. Donc toutes ces choses là vous avez, en fait c'est la même chose que ce que vous avez ici. Seulement, euh, c'est plus rapidement accessible avec des boutons en haut. Alors, euh, ensuite, euh, pour une petite chose, c'est que si, par exemple, euh, j'enlève celui-là, et je me dis, bah, tiens, en fait, ce que je veux, c'est je veux mettre ça avec un, un rectangle gris en toile de fond. Et hop, je mets mon rectangle, euh, ça... Voilà. Okay. évidemment le rectangle, parce que je l'ai placé après le rectangle se trouve devant, c'est pas ce que je veux je peux faire clic droit et ordre et mettre en arrière-plan comme ça, mais je peux aussi bien le faire ici je clique là, et voilà c'est en arrière-plan et là, par exemple, je vais dire, ben, tiens, on va faire une couleur de fond, qui est une sorte de, de gris très léger. Et voilà. Euh, alors, autre point. Admettons que là, maintenant, j'ai mon euh, ma boîte qui est placée sur la page. Ben, je risque très vite, et je peux, surtout si c'est des grosses boîtes que vous avez Placer comme pour faire des, des fonds, et bien évidemment, vous pensez euh, vous allez placer plein d'objets par-dessus ici. Mais la vie commence à être assez compliquée parce que quand vous voulez sélectionner des objets euh, comme ça, par exemple, vous voulez faire comme ça, voilà. Donc ça, ça c'est ok, mais vous allez sans, sans arrêt vous, vous trouver en train de faire ça, ce qui est très embêtant. Alors pour éviter ça, vous avez l'espèce le, de cadenas ici à droite. Je clique là-dessus, hop, et du coup, mon objet est verrouillé. Je ne peux pas le changer, si mes souvenirs sont bons. Ah si, tu peux changer la couleur, mais par contre, je ne peux pas changer l'emplacement. Je peux toujours le sélectionner, mais je ne peux pas le bouger. Donc ça, c'est très pratique, parce que ça, ça veut dire que, par exemple, je peux faire ça, je sélectionne, sans toucher à mon, mon objet que je viens de changer là. excusez-moi, je vais remettre les couleurs, parce que ça, c'est un, un peu violent quand même. Oh, c'est déballé bon. C'est celui-là. Comme quoi on peut se jouer des tours. Hein. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe si je veux changer ça de place ou de taille par la suite bah, Mon écran est un peu trop étroit, donc, je ne vois pas, mais il suffit de choisir le cadenas pour déverrouiller, et puis voilà. Donc on peut continuer comme on veut. Euh, bon, on va virer ça, je crois. Alors après, euh, peut-être juste une autre petite démonstration. Je place quelques rectangles. Je place un rectangle comme ça. Euh, ici, comme avec Powerpoint CTRL-D, très pratique, hop, ça vous fait une copie, une clone, on devrait dire, de votre, euh, votre objet. Donc, je vais les placer un peu comme ça. Et évidemment, je les ai placés un peu au hasard, mais j'aimerais que ce soit tout rangé proprement. Donc, il suffit de sélectionner le tout. Et ici, j'ai toute une série de boutons qui me permettent de les aligner correctement. Euh, tout à gauche, tout à droite, vers le haut, vers le bas. Et là, par exemple, je peux les espacer. Euh, je crois que c'est ça l'espacement. Repartir horizontalement. Je clique là-dessus et hop, ils sont tous bien répartis euh, horizontalement. Donc Vous voyez, en fait, vous avez toute une série d'options ici. Si je faisais ça... Ah, je les trouve tous euh, les uns sur les autres, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, je prends le premier, voilà, la sélection. Formidable comment on peut continuer à faire joujou. Vous voyez que là j'ai réussi à mettre ça hors, en dehors des lignes. Donc euh, voilà, on, on va prendre ça et on va les aligner tous euh, en bas, voilà. Et voilà, juste une petite démonstration de quelques-uns des boutons et des fonctionnalités pratiques que vous pouvez être amené à utiliser.